Est-ce que tu croyais au Père Noël quand tu étais petite Et jusqu'à quand Oui, je croyais au Père Noël jusqu'à mes sept ans. Et toi Moi non, je n'y croyais pas. Created using